Salut Salut à vous tous, j'espère que vous allez bien. Ma théorie sur ce qui pourrait arriver dans les chapitres de Boruto qui suit, chapitres 13, 14 jusqu'à peut-être Kawaki considère Boruto comme une menace pour notre cher Okage. Cette situation va détruire peu à peu du fait que déjà les dieux sont chargés de sauver Ada et démons qui sont arrivés à Konoha. Je vous le rappelle qu'Aiden et Demon sont arrivés à Kuno au chapitre 33. Pour ceux qui n'ont pas regardé le chapitre 33, je laisse le lien dans la description. J'ai fait le résumé complet. Connaissant Kawaki, il va plus prêter attention aux situations Boruto qui représentera un danger majeur dans le cas où Monoski prendra le contrôle. On sait tous pour Kawaki, rien n'importe, à part bien sûr biens de Naruto, il serait prêt à faire tout comme il nous a démontré dans les débuts de la quad quand il a tué Boruto. C'est la fin de cette prévue. Comme vous savez, quand on dit prévue, ce n'est pas une vidéo d'homme. J'aimerais faire une vidéo très détaillée sur les Kakawaki, mais je le ferai dans une prochaine vidéo. Alors abonnez-vous ici. On fait du Boruto et si aussi vous aimez du One Piece, on fait aussi du One Piece. Alors, tous.